Dans cette vidéo, nous allons regarder comment déterminer l'image d'un nombre par une fonction affine en adaptant la méthode à la présentation de la fonction. Commençons par une fonction affine définie sous sa forme algébrique et considérons la fonction affine f qui à tout x associe moins 3x plus 4. Pour calculer l'image de 5 par f, il suffit de remplacer x par 5 dans l'expression de f et on obtient f de 5 égale moins 3 fois 5 plus 4, c'est-à-dire moins 11. Pour calculer l'image de moins 2 par f, on procède de la même manière, ce qui donne f de moins 2 égale moins 3 fois moins 2 plus 4, c'est-à-dire 10. Deuxième situation, celle où la fonction affine est définie à partir d'un tableau de valeurs. Considérons pour cela la fonction affine g définie par le tableau de valeurs suivant. Pour déterminer l'image de moins 1 par g, il suffit de rechercher la valeur moins 1 pour la variable x, puis de regarder la valeur correspondante de son image, c'est-à-dire 7. Ainsi, g de moins 1 égale 7. De la même manière, on trouve que l'image de 3 par g est moins 1. Autrement dit, g de 3 égale moins 1, c'est-à-dire que l'image de 3 par la fonction g est moins 1. Regardons une troisième situation dans laquelle la fonction affine est définie par sa représentation graphique et considérons pour cela la fonction affine h suivante ainsi que sa représentation graphique des h. Pour calculer l'image de moins 1 par h, il suffit de repérer sur l'axe des abscisses où est portée la variable la graduation moins 1, puis se déplacer verticalement jusqu'à la droite et lire sur l'axe des ordonnées la valeur associée. Ici, 8. Ainsi, h de moins 1 égale 8. De la même manière, on trouve que l'image de 4 par la fonction affine h est moins 2. Autrement dit, h de 4 égale moins 2. Terminons par un dernier exemple. Une fonction affine définie par un programme de calcul. Et illustrons cette situation avec la fonction affine p définie par le programme suivant. Choisir un nombre le multiplier par « moins 2 », ajouter 4 et annoncer enfin le résultat. Pour calculer l'image de « moins 5 » par la fonction infine P, il suffit d'appliquer les différentes étapes de son programme dans l'ordre. Tout d'abord, on choisit un nombre, « moins 5 », puis on le multiplie par « moins 2 », ce qui donne 10. On ajoute 4, ce qui donne 14, on annonce enfin le résultat. P de « moins 5 » égale 14. Autrement dit, l'image de moins 5 par P est 14. De la même manière, on peut calculer l'image de 2,4 par P et on trouve que c'est moins 8 dixièmes. Pour conclure, on remarquera qu'il est important d'adapter sa recherche à la présentation de la fonction.